Amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour vous montrer une application qui va vraiment changer tout et qui va beaucoup vous aider. En fait, cette application, elle se nomme VitMeet et c'est une application qui va vous aider à télécharger des vidéos, des sons, des audios, des MP4, tout ce que vous pouvez imaginer, et si facilement, sans avoir besoin de trop réfléchir et c'est une application très cool. Moi personnellement je l'utilise et j'ai vérifié, j'ai vérifié plusieurs fois, plusieurs fois et plusieurs fois. J'ai vu que c'était une très bonne application et c'est pour ça que je vous la propose. Bon, on va commencer. Tout premièrement, il faut que je vous montre comment télécharger l'application Elm en question. C'est très simple de la télécharger. Bon, seul problème, c'est que elle n'est pas disponible sur App Store ni Play Store. Donc, pour la télécharger, on va juste taper ici dans la barre de recherche le site UpToDown. On va arriver sur UpToDown. Ok, étant là-bas, il va aller sur la barre de recherche en question. Je vais taper vite, met. Et je crois que la version actuelle c'est 4.4 ou 4.2 et quelque chose comme ça ou bien 7.5 quelque chose dans ta vite mettre tout juste et là on a vite mis hd vidéo oui c'est ça c'est en question bon oui on a la version 4.2 bon ça ça dépend aussi de mon téléphone il me dit la version adéquate pour mon téléphone c'est 4.2 et comme je vous l'ai dit c'est une application très cool vous voyez vous pouvez télécharger des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. En fait je vais vous montrer comment le faire Oui. Dans les prochaines vidéos je vais vous montrer comment télécharger une vidéo sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube grâce à l'application en question même. Donc premièrement je vous montre d'abord comment la télécharger et l'installer facilement et simplement. Donc l'application en question et tout simplement, vous pouvez aussi télécharger des vidéos du foot hein, comme vous voulez, par exemple, les vidéos les plus 2 C'est très facile, téléchargement est facile et ça va très rapidement. Ok, étant déjà ici, tu tapes là et on te montre téléchargement. Et le téléchargement est gratuit. Tu tapes sur télécharger tout simplement. Bon, comme moi j'avais pas envie de faire de, de, de perdre en temps, j'avais déjà téléchargé l'application en question qui est là. 8 mètres, oui, <coughs> ah, ah, désolé. Bon, non. là nous sommes dans l'application en question. Bon, normalement, ça doit afficher avec le thème lumière. Bon, j'ai mis le thème noir juste pour les yeux. Bon, vous voyez un peu, je suis pas trop habitué à voir la lumière. Bon, ça, c'est pas bien. Ça casse les yeux, c'est simple. Et là. Ici, vous voyez on vous affiche plusieurs vidéos plusieurs jours montrer juste comment fais une simple vidéo Tu viens dans la barre de recherche la bouton qui te plaît on peut prendre quel son par exemple non. Les, moi je vais prendre des Cadibes, comme j'aime bien écouter sa musique cadis bon, on va prendre quoi Monet. oui là on nous montre qu'à officiel audio je prends là et en fait ça la vidéo c'est qu'on vous montre si c'est une vidéo en fait qui, a, qui est sur youtube donc moi je peux décider par exemple de télécharger en mp4 en mp3 128 kg en mp3 250 kilos. ici directement à droite vous avez et la euh, on peut dire quoi euh, c'est en fait vous avez le stockage en fait la carte la, et l'espace que va occuper le son. Vous voyez ici c'est 1,6 méga tech. Là c'est 2,8. Et ici on a les vidéos 144 pixels. On a 3,3 méga 240 pixels. On a 3,6 360. En fait, ça c'est la résolution 7,8 méga. Donc au fur et à mesure, la résolution augmente au fur et à mesure. Et la capacité du, de la vidéo augmente aussi, c'est ça en fait. Bon, moi je vais ça en audio 1,6 mégas mp3 lui, c'est ça. Et là, dès que je tape, tout jamais lancé automatiquement, et ça qui affiche la téléchargement en cours, ça fait ça avance, ça avance. Et je crois que le téléchargement est terminé. Oui. Déjà étant terminé, voici si le chien en question. Il joue très. Donc vous voyez, avec l'application, ça va très vite, c'est simple, Pas de tracasseries, rien, rien. Très Voilà, c'est juste ce que je à dire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner et à cliquer un like. Beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Oui. Et à vous abonner surtout à la chaîne. Oui. Et comme je vous l'ai dit, les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment, grâce à cette application, tu peux télécharger des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. En fait, tout type de contenu que vous voulez. Je vais vous montrer tout cela. Okay. C'est une application que moi-même, j'ai pris du temps à, à regarder toutes les possibilités qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut faire avec. c'est pour ça que je l'ai jugé très bien et efficace. Ok, bon. On me dit qu'à la prochaine vidéo. Ok.